de rampe en polyéthylène hein, avec euh, ce qu'on appelle goutteur intégré. On peut voir là le petit euh, orifice qui est là. En réalité c'est une pièce métallique avec un circuit de circulation de l'eau, circuit long on dit. On peut voir un tout petit peu la trace ici. Euh, donc ça c'est une rampe à goutteur intégré. On appelle ça aussi gaine à goutteur intégré. Mais vous pouvez en avoir des, euh, des tuyaux comme ça en polyéthylène sur lesquels on va venir avec un petit poinçon. Euh, pas celui-là, mais ça, on va faire un point avec un poinçon, on va faire un petit trou et on va enfoncer ce goûteur qui n'est pas donc intégré, un goûteur en, en dérivation. Et, et, donc... et là on va les. Ce qu'on appelle les fittings, c'est les petites pièces de connexion dans lesquelles on va venir tout simplement emboîter. Euh, les, les rampes, on voit là au petit bout là. donc quand on veut faire la commande on doit penser à toutes ces petites pièces de connexion et ça, ça vient s'emboîter dans celui-là et lui-même qui est emboîté dans un, le, le, le système est relativement simple, hein. on emboîte et puis c'est étanche et si on ne veut pas euh, arroser avec ces, ces rampes, qu'est-ce qu'on fait On met un petit bouchon tous ces petits bouchons, vous voyez le petit bouchon bleu qui est là hein. euh, on peut les acheter chez le fabricant et donc au moment de faire le débit Descriptif, il faut essayer euh, de cerner la quantité dont on a besoin. Ici, les espaces sont courts dans un but pédagogique, mais dans la réalité, ça va être au moins 30 cm, sinon parfois chaque 2 mètres, chaque 3. L'eau arrive là, elle sort par un canon et va frapper ce déflecteur noir que l'on voit là. Et dans l'aspersion classique avec ce matériel, ce déflecteur-là euh, déflecteur est fixe. Mais dans celui-là, il va être tournant en même temps donc vous avez une fragmentation du jet d'eau qui va retomber sur le, le sol bien donc, bien. si ça démarre alors qu'il euh, y a une sortie d'eau qui est orientée vers l'espace, euh, le sillon X du sol, et eh bien ça va rester dans ce sillon alors qu'avec la rotation, euh, ça devient un peu euh, le, le phénomène de, euh, aléatoire hein, qui fait que l'eau va être plus uniforme sur le sol. Et donc plus tard, on a développé euh, le modèle qui est... De ce déflecteur. toujours le déflecteur donc en fonctionnement nous avons essayé de mettre un peu plus de pression le mouvement de rotation est plus rapide mais il n'est toujours pas très rapide donc tout dépend de la pression qui va s'exercer sur le déflecteur et qui va le faire tourner donc plus ou moins rapidement mais déjà vous pouvez voir hein, au niveau du sol que ce, le fait que ça tourne de cette façon eh bien, vous avez un mouvement plus ou moins aléatoire hein, qui va aboutir à des profils plus uniformes dans le sommet, l'efficacité, disons l'uniformité, n'est pas euh, aussi élevée qu'avec qu le wobbler. Voilà. Ici, nous avons une tête d'aspersion. Euh, parmi les, les plus avancées actuellement en termes de technologie, c'est le wobbler. Et comme on le voit ici, nous avons juste attaché sur ce, sur ce support d'une chaise, euh, on voit l'eau arrive par là, hein, l'eau arrive par là, elle sort par ce petit canon qui est là, et au-dessus du canon on a un déflecteur, ce qu'on appelle un déflecteur avec des sillons plus ou moins croupés, hein, dans lesquels l'eau va sortir. Alors, dans l'aspersion classique, euh, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, avec ce genre de matériel, ce déflecteur est fixe, il ne tourne pas, et, et donc les jets d'eau vont sortir par ces, par ces sillons-là. Euh, mais avec euh, ce qu'on appelle le rotator, on a introduit une nouvelle dimension, c'est que le déflecteur va tourner de manière uniforme comme ça. Et là, le profil d'humectation qu'on obtient sur le sol est, est plus uniforme. Et une dimension plus enlevée le déflecteur, qui va faire des mouvements d'oscillation à gauche, à droite, ou bien d'avant en arrière. Alors cela fait que, bien entendu, quand il y a un pivotement dans ce sens, vous avez le jet d'eau hein, qui va retomber plus près de et quand il est au milieu ça va le plus loin possible et là, euh, quand il, il, il fléchit vers la gauche, l'eau retombe beaucoup plus près encore, donc on obtient un profil d'humectation du sol qui est beaucoup plus uniforme que le matériel classique et ça c'est appelé le wobbler que l'on trouve euh, aussi bien sur les pieds d'aspersion classiques hein, que euh, Alors sur là, les nous pivots nous voyons donc euh, le rotator euh, pardon le wobbler justement en fonctionnement et on constate non seulement le mouvement de rotation, mais le mouvement d'oscillation également, hein, hein, de, du déflecteur, on le voit là très bien, hein, qui va aboutir donc, euh, comme nous l'expliquions, à une euh, meilleure uniformité du profil d'humectation du sol, hein, ce sol là qui est un gazon, et ce phénomène donc, a été euh, utilisé ici, la rotation plus donc l'oscillation, pour euh, faire évoluer ce matériel d'aspersion classique, hein, que l'on trouve euh, sur le marché, c'est-à-dire les canons. Donc ça, c'est un des matériels les plus avancés actuellement euh, sur, euh, en, en termes d'aspersion. De, de,